Des élections et oui, encore des élections. Cette année, on va élire nos représentants au sein des bureaux de pôle. Que vous soyez enseignant, enseignant-chercheur, personnel ou étudiant de l'UTBM, vous allez participer à ces élections, soit en tant que candidat, soit seulement en tant qu'électeur. Les pôles Pôle Industrie 4.0, Pôle Humanité, Pôle Transport et Mobilité du Futur et Pôle Énergie et Informatique, sans oublier le pôle de coordination du tronc commun. Date à retenir pour cette élection Elles sont simples et courtes. 4 avril jusqu'à midi pour déposer vos candidatures et le 13 avril pour le vote à l'urne. Pareil que pour les conseils centraux, sur tous les sites, vous retrouverez les urnes. Le pôle mobilité transport du futur sur le site de Montbéliard, le pôle énergie et informatique sur le site de Belfort, le pôle industrie 4.0 sur le site de Sévenan, le bureau coordination du trou commun sur le site de Sévenan et le pôle humanité représenté sur l'ensemble des sites. Si vous avez des questions, saji.utbm.fr, on sera heureux de vous accompagner.